Le larynx est un conduit aérien qui joue un rôle essentiel dans la phonation, mais aussi dans la respiration et la protection des voies aériennes inférieures lors de la déglutition. Il est situé dans la partie médiane et antérieure du cou, au-dessous de l'os ioïde, au-dessus de la trachée, en avant du pharynx et en arrière du corps thyroïde. Son bord inférieur se projette à la hauteur de 6. ,6. Il est orienté en bas et en arrière. Et il mesure 5 cm de long et 3 à 4 cm de diamètre. Le larynx est composé d'un squelette cartilagineux et les différents cartilages sont unis par des articulations, des membranes, des ligaments et 10 muscle. On va commencer par l'étude des différents cartilages qui constituent le larynx et on commence par le cartilage thyroïde qui forme la plus grande partie du larynx. Ce cartilage thyroïdien est situé au-dessous de l'os hyoïde et au-dessous du de cartilage tricoïde qu'on voit ici en bas. Il est formé de deux lames latérales verticales sont obliques en arrière et en dehors, formant un angle diètre ouvert en arrière, responsable en avant, de relief de la proéminence laryngée eh, qui est facilement palpable, c'est la pomme d'Adam. On reconnaît également sur ce cartilage thyroïdien deux cornes de chaque côté, deux cornes supérieures et deux cornes inférieures. Les cornes inférieures représentent des zones Articulaire avec le cartilage cricoïde. Et aussi au niveau de bord supérieur se trouve l'incisure thyroïdienne. Et sur les bords latéraux, on a des lignes obliques qui représentent des ondes d'insertion des constricteurs inférieurs de pharynx. Le deuxième cartilage, c'est le cartilage cricoïde, c'est le plus inférieur. Il a la forme d'une baga chaton constituée d'un anneau antérieur, ou arc antérieur, avec un tubercule médian, c'est le bec cricoïdien, et un ch chaton postérieur, ou la lame cricoïdienne, portant les surfaces articulaires avec l'arétinoïde en haut et avec le cartilage thyroïde en bas. Le cartilage épiglottique Il a la forme d'une raquette à manche inférieure qui s'insère dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde par le ligament thyro-épiglottique. L'épiglotte présente une face laryngée postéro inférieur, orienté en bas et en arrière, une face linguale antéro supérieure qui est concave et regarde en haut et en avant. Et cette face antérieure est parsemée d'orifices. Présente également une base et deux bords latéraux. Les cartilages arythinoïdes, ils sont pairs en nombre de deux. Elles ont la forme d'une pyramide triangulaire qui présente un apex au sommet qui s'articule avec le cartilage corniculé, qu'on le voit ici, et une base qui est articulaire avec le cartilage cricoïde. De cette base émane un processus musculaire en arrière, et un processus vocal en avant. Enfin, on a les cartilages accessoires. C'est les cartilages corniculés ou cartilages corniculés de Santorini, qui sont de forme conique et paire, dont les bases s'articulent avec le cartilage arétinoïde. Et les cartilages Uniformes, qui ne sont pas représentés euh, sur euh, cette maquette, sont des cartilages pairs et qui sont suspendus dans la membrane quadrangulaire entre l'épiglotte et le cartilage euh, arythinoïde. Ces éléments cartilagineux sont réunis entre eux par des articulations et maintenus par des ligaments. Concernant les articulations de larynx, on a les articulations crico Crico-arétinoïdiennes, ils unissent les facettes articulaires du cricoïde et des arétinoïdes. Les articulations crico-théroïdiennes, ils unissent les facettes articulaires du cartilage cricoïde et les petites cornes du cartilage thyroïde. Et enfin, l'articulation aricorniculée, c'est l'articulation entre le cartilage arétinoïde et le cartilage corniculé. En ce qui concerne les ligaments, on a les ligaments qui unissent le larynx à d'autres structures voisines, c'est les ligaments extrinsèques, et ceux qui vont unir les différentes parties du larynx entre elles, c'est les ligaments intrinsèques. Donc on va commencer par la description des différents ligaments intrinsèques, et on commence avec le ligament crico thyroïdien qui unit le bord supérieur du cricoïde au bord inférieur du cartilage thyroïde. Le ligament thyroépiglottique. Le ligament thyro qui s'étend de l'extrémité inférieure de l'épiglotte au cartilage thyroïde. Les ligaments arétino-épiglottique, tendu de la face entéro-externe du cartilage arétinoïde au bord latéral du cartilage épiglottique. Ligament thyro-arétinoïdien supérieur, il s'insère dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde et se termine sur le cartilage arétinoïde. C'est le ligament vestibulaire qui va se retrouver à un niveau supérieur par rapport au ligament vocal qu'on va voir tout à l'heure. Enfin, le ligament thyro thyro-arythinoïdien inférieur qui s'étend de l'apophyse vocale du cartilage arythinoïde à l'angle rentrant du cartilage thyroïde. C'est le ligament Vocale. Alors maintenant, on va voir les ligaments extrinsèques. On a la membrane tricotrachiale la membrane cricotrachial tendue du bord inférieur du cricoïde au premier anneau trachial. La membrane thyroïoïdienne unissant le bord inférieur de l'os hyoïde au bord supérieur du cartilage thyroïde. C'est une membrane épaisse et résistante. La membrane io-épiglottique, elle relie le bord supérieur du corps de l'os thyroïde à la face antérieure de l'épiglotte. On a également deux autres ligaments qui ne sont pas représentés sur cette maquette. C'est le ligament glosso-épiglottique il relie la face antérieure du cartilage épiglottique à la base de la langue et les ligaments pharyngo-épiglottiques qui s'étendent des bords latéraux de l'épiglotte à la paroi latérale du pharynx.